Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que sont les décimaux, à quoi ils servent et comment on peut les ordonner. Les nombres décimaux s'écrivent avec les 10 chiffres de 0 à 9. Et ces nombres servent à mesurer des grandeurs. Par exemple, pour mesurer la taille de cette personne, on se rend compte que les entiers ne suffisent pas. Un mètre c'est insuffisant et deux mètres c'est trop. On va donc diviser l'unité en 10 parties égales en dixièmes. Ainsi, une unité c'est 10 dixièmes. Maintenant, on peut voir que la taille de cette personne est comprise entre 1 mètre et 6 dixièmes de mètre et 1 mètre et 7 dixièmes de mètre. On écrira que la taille est comprise entre 1,6 et 1,7 mètre. Dans l'écriture décimale d'un nombre, le chiffre des dixièmes s'écrit à droite du chiffre des unités. On signale qu'il s'écrit dans la partie décimale avec la virgule, ici en rouge. La virgule est le séparateur de la partie entière et de la partie décimale. Poursuivons pour obtenir plus de précision sur la taille de cette personne. On va maintenant diviser chaque dixième en dix parties égales, c'est-à-dire en centièmes. Ainsi, un dixième c'est dix centièmes. On zoome à hauteur de la tête de la personne pour voir alors que la taille de cette personne est 1 mètre, 6 dixièmes de mètre et 4 centièmes de mètre. L'écriture décimale de ce nombre est 1,64 m. On retiendra dans un premier temps que le partage d'une unité en 10 parts égales donne 1 dixième. Que le partage d'un dixième en 10 parts égales donne 1 centième. Et de la même manière que le partage d'un centième en dix parts égales donne un millième, que le partage d'un millième en dix parts égales donne un dix millième, et ainsi de suite. Par définition, un nombre décimal est un nombre qui admet une écriture fractionnaire décimale, c'est-à-dire une fraction dont le dénominateur est 10, cent, mille. Avec notre exemple, 1,64, c'est 164 centièmes. C'est donc bien un nombre décimal. Observons maintenant une droite graduée pour voir comment les décimaux sont rangés. En fait, les décimaux vont venir compléter les espaces entre deux entiers consécutifs. D'ailleurs, il est toujours possible d'intercaler un décimal entre deux nombres donnés. Il suffit éventuellement d'aller au rang inférieur. Par exemple, si on cherche à intercaler un nombre entre 2 et 3, il suffit d'aller au rang des dixièmes. On peut alors lire que 2,7 s'intercale bien entre 2 et 3. Sur une droite graduée, cela peut s'imaginer comme si on zoomait entre 2 et 3, le zoom permettant de passer ici du rang des unités au rang des dixièmes. Par ailleurs, on obtient l'ordre croissant en lisant les nombres du plus petit au plus grand, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Recommençons et cherchons à intercaler un nombre entre 2,5 et 2,6. Il suffit pour cela d'aller au rang des centièmes. On peut lire que 2,54 s'intercale bien entre 2,5 et 2,6. Si on veut intercaler un nombre entre 2,59 et 2,6, il suffit d'aller au rang des millièmes et on voit alors 9 nouveaux nombres qui peuvent convenir. Pour terminer, il convient d'attirer l'attention sur deux remarques. Une erreur à éviter tout d'abord. Il ne faut pas dire un nombre décimal est un nombre à virgule, car c'est faux. Tous les entiers sont des décimaux, leur partie décimale est nulle. Par exemple, 5 s'écrit bien sous la forme d'une fraction décimale. Enfin, une affirmation imprécise consisterait à dire tous les nombres ont une écriture décimale. Par exemple, l'écriture décimale de π ne s'arrête jamais. Il n'y a donc pas d'écriture décimale exacte. En revanche, 3,14 est une écriture décimale approchée au centième de π.